Il sera peut -être plus adapté quand même. Le dressing ouais, je vais de GG! je Quel sportif, ouais. on dit Ah, c'est pas prudent, ils ont pas de casque. Non, il n'y a pas d'ombre la caméra. Dégage. Tu comme ça c'est grand aussi c'est là, de Ah ouais Ah ouais, j'ai pas de lumière, en fait, euh... Ouais, va. Ouais, Ouais, mais au moins, il brûle pas le kit, celui-là. Il veut mettre la lumière en face. Regardez, le vit en encore. Est Ce qui serait bien c'est qu'il glisse dans l'eau que ça fasse de l'action. Princesse domine. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Non mais l'eau est bonne, tu peux y aller, le pauvre est et Ah ouais c'est le cepper log qui va dans euh, la terre. Alors salut les petits loulous Aujourd'hui je vais vous montrer comment on descend avec un descendeur rouge. Oh. Ah bah ben non lui il ah, ah, est ah, orange. Ça. Ça. ça va jeune hein chapitre Pourquoi tu Souris, Marie! Le club de cartes bleues, c'est quoi là? <mérite> <mérite> Faut que tu sautes! Je vais me rapprocher de la tête, celle-là, je monte depuis 16 carréments. Ça va aller, loulou. D'ailleurs, je vais en planter un. T as quoi Tu vas en planter un. Allez, eh, t'as peur Allez, chuchu. Non. Allez, eh, Lise, lève la jambe gauche. Vas-y, bouge ton corps. Voilà. Ouais, on a un relais de filles. Oui, mais nous on t'éclaire, faut que tu te casses la gueule, ça fera de 100 000 vues. Ah, c'est bien, c'est bien. Non mais heureusement qu'il a mis une corde JP Ouais C'est bien ça va être au gabarit. Avant c'était euh, bouché euh, 5 mètres avant toi là, derrière toi. Et c'était infâme. Là, ils n'ont pas désobé pour rien, regarde. Gaisé, hein. Ah oui d'accord, c'est tout de suite quoi. Voilà, c'est tout de suite après. Tu es de. Il est attaché t'é ou pas Ah bah oui, il est attaché à toi. Hein. Non mais. Bah. Je te juste. Euh... le maintiens juste pour euh, quand tu viens. T'as vu quelque chose ou... T'as vu quelque chose ou ça a ouais. juste fait du bruit Non, tu vois des trucs Tu vois bien qu'il y a du volume ouais, derrière. Ouais, il y a du volume, hein. Tu vois vite fait, mais. Euh... Mais qu'est-ce qu'il fait lui il, il, il désobe. réputation logique. T'entends comment ça résonne quand ils sont dedans Ouais, ouais. Hold